Dans un univers en constante expansion, une galaxie perdue, mais pas trop, contient une planète de moyenne circonférence. Sur cette planète qu'on appelle Terre, un chômeur brésilien avait décidé deux mois plus tôt de se faire cuire un œuf. La chaleur créa un microclimat dans la pièce, ce qui fit tomber un orage en France sur la maison de l'échange Popcorn notre protagoniste, au moment précis où il cliqua sur la touche entrée de son ordinateur. Ce terrible effet papillon l'expédia dans un univers parallèle et informatique où les extraits vidéo du concours de Studio VRAC avaient pris. vie. Notre ami chauve ne se rendit pas compte de ce qu'il venait de lui arriver, il se croyait simplement chez lui, en entretien avec les youtubeurs de Studio VRAC. Et c'est ainsi qu'un simple concours sur Internet se transforma en la pire collaboration du cube de toute sa vie. En voici l'histoire. Alors les gars, l'idée, c'est que je vous ai préparé un quiz sur la cuisine. Oh, on on s'en fout de ça, ça n'a jamais empêché, empêché personne de réussir. Bref, on s'est compris, mais la particularité de ce quiz de cuisine, c'est que dès qu'il y en a un de vous deux qui se trompe, il devra manger une spécialité culinaire que j'ai ramenée. Donc bien sûr, un truc un peu étrange, dégueu. Hein euh, Alors bon, Je crois qu'après ça, on peut mourir tranquille, hein. enfin le plus tard possible, mais... On peut. Ok, alors les gars, dans l'idée, ça sera plus euh, des insectes, des œufs de ans. Ça, c'est la cuisine euh, que j'aime. <rire> du Marzu ou de l'huile de foie de morue. C'est quoi les, les petits trucs blancs C'est des verres. Oui, alors euh, ça, c'est le casumarzou. C'est le fromage affiné avec les asticots. Ah non, ça c'est pas drôle. bon <rire> oh, je crois que je vais vomir. Bon travail. Non, faites enfin, les gars... Attends, c'est une blague Non. Oui, c'est une blague. Non. Attends, c'est une super blague. Ah, c'est dégueulasse non, Mais ce que tu viens de... Non, mais ce que tu viens de manger c'est de l'huile de foie de morue Ah bah oui très bon Mais qu'est-ce qui va pas chez toi Le gras c'est la Attends, vie enfin, J'arrête de vous saouler. Bon j'ai pas très bien compris ton histoire mais pour te consoler Buvons ce breuvage Bon allez ça je vais pas dire non J'ai plus cette Ça c'est pas normal Mais t'es dégueulasse merde Et bon appétit bien sûr Ah si c'est rigolo non. Oh là là la chouchote, hein. c'est quoi qui te choque là Attends, je vais pisser dans ta bouche, ça va t'aider à comprendre. Tu <rire> trouves pas ça drôle Je vous lis les quiz, on allume la caméra, et après vous rentrez chez vous parce que j'en ai marre. Et bah le spectacle est fini, je suis crevé. Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire Tu as regardé la dernière vidéo de Superflame et de Doc Seven <rire> Non mais attends, tu, tu te moques de moi, parce que vous êtes venu là juste pour me faire perdre mon temps. Je vous emmerde. Génial. Et je rentre à ma maison. Ok. Bon, au moins aujourd'hui j'aurais appris un truc Bon appétit Studio VRAC en invité, plus jamais C'est incroyable ça oh, oh, Merde <rire> J'espère que l'épisode t'aura plu Parce qu'il faut savoir que ça m'a pris une semaine de travail C'était donc la vidéo au concours de Studio VRAC qui avait à peu près 27 minutes d'extrait vidéo et de rush Que j'ai dû trier et que j'ai dû classer pour à peu près créer une histoire donc je t'encourage à liker et à partager la vidéo comme c'est pour un concours. Et puis voilà, je te dis à bientôt. La grosse bise où tu voudras. Ciao